Salut, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien? Le Très tri? bien et toi? Moi aussi je vais bien. Du coup, dans cette vidéo, on va parler donc, de l'église. Oui. Il y a quelques questions qu'on va se poser. Et, que... ouais. et aussi, on voudrait bien que tu répondes aux questions en commentaire. En commentaire, en bas, n'hésite pas, surtout. Du coup, on y va. On y va, c'est parti. <rire> Donc déjà, j'aimerais savoir, bah, qu'est-ce que l'église pour toi Pour moi, l'église, bah, c'est des membres, c'est nous, c'est... Euh... Ouais, c'est nous. C'est nous, tout simplement Tout simplement. Oui, bah, je suis euh, totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est euh, nous qui formons l'église. Après, tu... Il y aura certaines définitions qui diront, bah, c'est les cathédrales, c'est les bâtiments, mmh. mais c'est euh, le corps de Christ, donc nous, mmh. les fidèles, qui euh, formons l'église. Voilà. Et pour toi, est-ce que c'est important d'aller à l'église ou bien, comme on peut le voir aujourd'hui, on peut bah, rester chez soi pour le visionner sur Internet mmh. Je pense qu'il est important d'y aller de... pour la communion fraternelle. Le culte sur Internet, c'est un plus, mais ça ne remplace pas en fait le fait d'aller à l'église. Voilà. En effet, ça ne remplace pas parce que si ça se met à remplacer, ça veut dire qu'on va perdre tout ce qui est relation fraternelle avec les frères et sœurs ouais. euh, on va pas pouvoir bah, du coup avoir des sujets de prière prier les uns pour les autres parce qu'on reste chez soi, c'est l'individualiste on est tout seul et euh, également on va même la relation spirituelle va se dégrader parce mmh. que finalement on va pas vivre d'autres choses on peut vivre euh, des choses à travers le témoignage que, que nous apportent euh, vrai. Le, les personnes avec qui on est dans l'église donc euh, ça fait perdre énormément je pense que si on remplace euh, les cultes en ligne, sur internet, on perd euh, beaucoup de choses euh, spirituellement parlant. Mm. Après, c'est utile pour toute personne qui euh, soit en situation de handicap et qui ne peuvent pas malheureusement euh, se déplacer et se joindre euh, bah, aux autres. Pour, Même euh, de maladie, enfin, un vie. mal de crâne, un mal oui. de ventre. Et donc, euh, pourquoi faut-il appartenir à une église Donc, appartenir au sens membre bah, comme on avait déjà parlé, euh, pour moi, je pense que c'est important, mais je ne vois pas en quoi ne pas être membre, c'est euh, péché ou c'est mal. En fait. mm -hmm. voilà. Oui, après euh, être membre d'une église, c'est pour moi être actif. Euh, pour moi, membre est égal actif en fait. Mm -hmm. À partir du moment où on est membre, on peut participer à l'ensemble des réunions, euh, des votes qui peuvent y avoir lieu, hein, des votes entre guillemets. Euh, pour le budget, des choses comme ça. Tandis que quand on n'est pas membre, bah, on vient à l'église, même si on fréquente régulièrement l'église, mais on assiste moins à ces choses-là mm -hmm. et euh, du coup, on participe moins à, à tout ce qui, qui à se à passe. Vie, à la vie, la vie de l'église. Juridique juridique. Euh, oui. enfin, je ne sais pas si je peux dire ça. Si, si. si ouais. voilà. Et pour toi, peut-on appartenir à différentes églises C'est-à-dire bouger dans chaque église Oui. Euh, je pense qu'il faut appartenir à une église. Après, moi, je sais que j'aime bien euh, visiter, visiter. d'autres églises, mais euh, je ne vais pas visiter un dimanche sur deux une église. C'est-à-dire, une fois dans le mois, je peux dire bon je visite telle... Une fois tous les deux mois, tous les trois mois, mm -hmm. tu vois. Mais je pense qu'il est bien d'être stable, en fait. Oui. Ouais. Oui. Je te rejoins là-dessus. Et euh, bah, toi, comment as-tu choisi l'église dans laquelle tu es et l'ancienne où tu étais avant bah, L'ancienne où j'étais avant... Euh, c'est tout simplement parce que papa et maman allaient là donc euh, j'allais là maman. et euh, là quand je me suis mariée on a choisi l'église ensemble déjà et euh, par rapport à, par exemple avant on était dans une ADD donc du coup on a choisi encore une ADD parce que c'est ce qu'on connaissait on va dire et quand on y est allé on a vu comment se sentait bien donc euh, voilà bah, moi c'est exactement pareil avant donc j'étais dans l'église entre guillemets de mes parents parce que j'ai grandi okay. euh, dans l'église, ça faisait donc 21 ans à peu près hein, depuis que je suis bébé. Hein, donc euh, à peu près 21 ans que j'étais euh, dans l'ancienne église et puis quand je me suis mariée donc forcément j'ai choisi euh, de suivre l'église où était déjà mon mari. Donc, euh, logique, donc quand même. Tout, voilà, tout logiquement, après, je, je, en fait, je n'ai pas choisi, j'ai suivi. Mmh. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Euh, bah, toi, pourquoi tu es restée dans cette église actuellement Je suis restée parce que, bah, ce, que ce qui était prêché là-bas, c'est quelque chose que je partage. Ça ne pas, en fait, euh, à mal ma relation avec Dieu. Mmh. J'étais à l'aise et voilà, ouais, du coup... Ouais. Tout ce qui m'a fait rester dans l'église, c'est... Euh, bah, faut savoir qu'elle est vraiment différente de mon ancienne église moi mmh. j'étais habituée. Euh, le style n'est pas le même euh, rien que les chants ne sont pas les mêmes dans mmh. l'ambiance générale et du coup au début ça m'a un peu euh, je... comment dirais-je Bah, tu connaissais pas le... bah, voilà mmh. c'était différent c'était différent c'était différent donc je savais pas où me situer voilà donc j'attendais de voir au fur et à mesure en fait. mmh. Et puis finalement, moi, ce qui m'a fait rester dans l'église, c'est sincèrement euh, bah les, les membres, les, toutes, toutes les personnes, la manière dont ils m'ont mmh. accueilli, dont ils m'ont intégré de même. Je me suis intégrée hein, parce que voilà, euh, je suis quand même assez ouverte, euh, souriante, je dialogue bien avec les personnes, mais euh, l'accueil chaleureux qu'ils m'ont porté. Euh, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a vraiment... Euh, bah, j'ai tout de suite tissé des liens avec ouais. certains d'entre eux et du coup euh, c'est ça qui, que j'ai tout de suite aimé dans cette église ça revient un peu à la qu question qu'est-ce qu'on aime dans l'église qu qu et qu'est-ce qui peut te freiner euh, dans l'église euh, ce que j'aime dans l'église où je suis actuellement si on parle juste du dimanche j'aime beaucoup euh, le moment de louange parce que c'est des chants à l'inverse c'est des chants que j'écoute beaucoup en fait donc j'aime beaucoup ça j'aime aussi... ah voilà Bon, j'ai trouvé j'aime beaucoup en fait de voir que les jeunes ils sont euh, pris au sérieux et euh, on les on les lâche un peu tout en étant autour je sais pas comment expliquer on les entoure quand même. ouais mais ils ont des responsabilités et ils sont actifs voilà ils sont actifs dans l'église ça j'aime beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup et ce qui pourrait à l'inverse donc me freiner dans une église c'est si je vois que on ne rend plus le culte à Dieu mais au pasteur ah moi ça c'est le truc... Euh... Qui te freine direct. Et direct. qui fait que du coup tu parles de l'église. Mmh. Euh, moi ce que j'apprécie dans notre église, du coup je dis note parce qu'on est dans la même voilà. église, euh, j'aime énormément les, les messages portés, euh, la prédication en fait, c'est... Parce qu'en fait il faut savoir que euh, de plus en plus, les églises ne portent pas les mes des messages réellement de, euh, de repentance, de changement de vie, des choses comme mmh. ça. C'est de moins en moins. il te, te caressent, te, en voilà, fait. Voilà, dans le sens du poil. Et c'est malheureux. Et moi, je, je me sens vraiment... Euh, voilà, j'aime énormément. Tu apprends, euh, en fait. Voilà, j'apprends. Et euh, pour la vie spirituelle, c'est important. C'est vrai. Donc, je me sens enrichie par la parole qui est portée le dimanche occulte. Après, je rejoins Caroline sur euh, la place de la jeunesse. J'aime énormément. Euh, en fait, je trouve que ça éloigne les jeunes du monde de mmh. les faire autant participer et autant leur donner autant de valeur ça. Dans... au sein de l'église en fait moi personnellement après je dis bien que c'est quelque chose de personnel ça n'engage mmh. qu'à moi ce qui va me freiner euh, dans une église, ce qui va faire que je ne vais pas rester dans l'église c'est quand il y a trop de manifestations, de type Trop de hurlements, trop mmh. de personnes, de délivrance, donc où on impose les mains, les personnes tombent, <rire> euh, les choses comme ça, euh, également quand il y a trop de parler en langue et qu y a, surtout quand il n'y a pas d'interprétation après, alors là c'est quelque chose que je fuis, euh, c'est vraiment ça euh, où je ne vais pas me sentir à l'aise dans l'église et du coup euh, bah, je serai amenée à ne pas rester euh, dans l'église, c'est ça vraiment qui va me freiner et qui va faire que bah, du coup, je vais quitter euh, l'église. Ouais. Ouais. Je pense qu'il euh, faut faire attention. Bah... Oui, mais il y en a qui tombent vraiment dans le truc. et euh... Donc, Moi, en tout cas, c'est ça qui va me freiner. Mmh. Ça, ça n'engage qu'à moi. Après, vous pouvez... on peut débattre hein, mmh. sur le sujet. Mais je respecte hein, ceux qui, euh... qui sont convaincus que voilà, c'est le Saint-Esprit, c'est le feu du Saint-Esprit qui amène à faire ce, ce, ce genre de choses, ces manifestations dans l'église. Après, moi, je sais que ça me met mal à l'aise. Donc, ça m'est mal à l'aise, mais on ne met pas en question que ça peut être vrai, enfin moi je ne suis personne pour juger Mais ouais. je pense qu'une dame qui tombe, qu'elle a été délivrée, pour moi je pense que oui ça peut être vrai, peut-être qu'elle a vraiment été délivrée Ça peut arriver Mais je pense que si aussi, imagine, bon on ne va pas entrer dedans, on laisse là <rire> On laisse peut-être une prochaine vidéo ouais, On verra. en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas, mmh. on peut dialoguer dessus bah pour toi, est-ce qu'il est bon de venir à l'église par habitude ou faut-il venir réellement euh, par envie Je pense qu'on sera de... toutes les deux d'accord. Hein <rire> <rire> je pense qu'il ne faut pas venir par habitude et il faut faire attention à ça. Parce que je pense que même sans qu'on le, le fasse vraiment de nous-mêmes, des fois ça peut venir une habitude. Oui. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Ouais. Mais je et pense -ce que, que c'est mauvais réellement D'aller par habitude C'est péché quoi. Péché D'aller par habitude. Ah c'est sait pas. Péché, euh, je dirais oui, en même temps je dirais non, parce que des fois tu le fais inconsciemment. Mmh. Et pourquoi tu dirais oui Je dirais oui, du sens que tu y vas, mais euh, comme on dit, euh, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est péché. Mmh. Si tu y vas juste pour aller, bah. Mmh. bah bon. Bon, voilà. Je te laisse. <rire> Après. Euh... Moi, je l'ai déjà fait, euh, de venir par habitude, surtout quand tu es en, euh, enfant. enfant, adolescent, tu as tendance à suivre tes parents, bien même venir à l'église pour euh, voir les amis uniquement, mais pas écouter la parole <rire> pour dessiner. Pour <rire> pour dessiner <rire> ou faire autre chose, tout pendant le culte, mais sauf écouter. Ouais. Je l'ai déjà fait. Euh, Est-ce que c'est péché Honnêtement, je saurais pas vous répondre. Mmh. Euh, je sais pas. Après, il y en plus, certains vont dire, euh, vaut mieux y aller, limite et ne pas écouter, que ne pas y aller du tout et rester chez soi et dormir. Je préfère ne pas y aller qu'y aller pour ne pas écouter. Franchement, euh... <rire> je préfère rester dans mon lit qu'aller juste pour faire acte de présence. Mais après, ce que j'appréciais, et je me souviens, euh, ce que mon papa il m'a dit Papa, si tu passes par là, oh, c'est si papa. <rire> <rire> non, mais ce que mon père m'avait ouais. dit, je. Une fois que j'étais adolescente, et à mon, mon frère et moi, il nous a dit :« C'est votre responsabilité. Il a dit :« Je vous force pas à aller à l'église. Voilà. Si vous voulez pas vous réveiller ou y aller, je ne vous y force pas. Ça, maintenant vous êtes grand, c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que maintenant ça nous fait prendre conscience que si on va à l'église, c'est par envie d'aller louer le Seigneur, écouter sa parole. Et, et si on n'a pas envie d'aller, on reste dans notre vie mmh. et c'est notre responsabilité. Là, on le fait consciemment, c'est-à-dire qu'on n'y on va pas. Mmh. Donc pour moi, ça c'était important, enfin mon père nous a inculqué ça et ça nous a vraiment euh, bah, aidé à prendre conscience qu'on ne vient pas à l'église pour y aller. On n'y va pas pour s'amuser pour, euh, ou autre. Mais après, ça peut nous arriver, euh, ça nous, moi ça m'est arrivé d'y aller, oh, aller par habitude. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé d'y aller par habitude. Mais maintenant, aujourd'hui, je peux, je, je peux assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand je veux à l'église, c'est avec joie. Mm -hmm. Et j'y vais vraiment pour écouter la parole et euh, chanter les louanges et tout. Maintenant, j'aimerais savoir si tu sers dans ton église et si oui, tu sers dans quel domaine euh... Alors, euh, bah, j'ai toujours servi dans mes églises. Dans église aussi. Ouais. Euh, actuellement, je sers, mais ça fait pas très longtemps. Et en plus, je sers dans un domaine que euh, je maîtrise pas. Oui. Très bien. Euh, donc oui, je sers. Et c'était quoi votre question Pourquoi Bah oui. Ouais. Euh, non, non, j'ai pas dit pourquoi. Je <rire> Je te dis donc si oui, dans quel service Donc tu viens... Apparemment, ah, enfin, bah, bon. tu ne l'as pas dit. Ah ouais, je sers dans la photographie. Euh, dans mon ancienne église, j'étais au sein d'une chorale. Mm -hmm. Donc j'étais choriste. Moi, il faut savoir que le chant... Adoré le Seigneur, j'aime beaucoup ça, depuis que je suis toute petite. Et quand j'ai quitté, euh, je n'ai pas servi automatique tout de suite, dans l'église actuelle actuelles où je suis. J'ai attendu qu'on vienne vers moi, qu'on me le propose, mm -hmm. parce que j'avais euh, pas envie de m'imposer, j'avais pas envie de, de tout de suite... Euh... Non, je voulais observer en fait. Donc euh, je sers et j'ai servi au sein de l'église où je suis, euh, dans l'accueil. Donc euh, j'aide mon époux parce que mon époux est responsable de ressources, donc je l'ai aidé euh, au sein de l'accueil. Et puis euh, j'ai servi également quand on me l'a proposé dans la louange. Et du coup, euh, on va y répondre toutes les deux, comme on sert toutes les toutes deux. Euh, Pourquoi servir et qu'est-ce que cela euh, nous apporte Je te laisse commencer. <coughs> euh, alors pour moi, j'allais pas servir, si... vraiment je me le dis, c'est peut-être pas bien, mais j'allais pas servir si on ne m'avait pas demandé. Mmh. Euh, on m'a demandé et à partir du moment où je sais qu'on me demande c'est qu'il y a besoin d'aide mm -hmm. Alors du coup je dis, bah, on y va mm -hmm. Et je pense que c'est important aussi que quand tu sers dans quelque chose mm -hmm. De t'intéresser vraiment à cette chose, tu vois, que, que tu veux le faire bien Il ne faut pas faire juste pour faire Il faut faire parce que tu as envie de rendre quelque chose de beau pour Dieu ben, J'apprécie ce que tu dis dans le sens où j'ai eu la pensée que toi donc quand on m'a appelé à servir, donc j'ai répondu à un besoin, Et ben, j'ai eu cette, tellement cette envie de bien faire pour Dieu que euh, même si je sais que j'ai une voix, ben, je me suis efforcée à travailler dessus, mmh. à regarder des tutos dessus pour vraiment ben, faire quelque chose de bien pour le Seigneur tout simplement. Et ça je pense que c'est quelque chose que tu dis et, qui est hyper important. Ben, moi ça m'apporte euh, ben, déjà... De me rendre disponible, c'est bien. En fait, rien qu'être au service des, des personnes, du Seigneur et des personnes de l'Église, bah, ça me fait du bien. En fait. Ça, servir, ça me fait du bien. Je ne sais ouais. pas pourquoi. faut pas chercher à comprendre, <rire> que je sais pas pourquoi. C'est comme ça. <rire> c'est comme ça, mais ça me fait du bien. Je me sens utile pour le Seigneur. Je me, je me sens dans son plan. Je me sens dans ce qu'il attend de moi. Et ça, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et après, je suis heureuse. Tout simplement ouais. et du coup pour toi est ce qu'il faudrait avoir un âge pour servir Y t il un âge limite pour servir Dieu moi je pense pas je pense qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu je pense même si tu as 6 ans et que tu veux euh, passer le balai, moi je te donne le balai. Ouais. <rire> en vrai je pense pas qu'il y ait d'âge limite pour servir Dieu non, pas du tout. mais je pense qu'il est important euh, d'expliquer à par exemple l'enfant de 10 ans oui. Euh, l'engagement qu'il prend en fait. Oui, ouais. exactement. Pour moi, euh, que tu sois un enfant, un adolescent ou un adulte, une fois que tu as pris la décision de servir et que tu as envie de t'engager pour le Seigneur, il faut que tu te rendes disponible, que tu libères du temps dans ton programme, dans ton planning, ouais. dans ton emploi du temps, et que du coup, euh, tu serves en la continuité, avec euh, fidélité pour le Seigneur et pour, euh, pour l'ensemble des frères et sœurs avec qui ça. tu seras dans l'équipe mmh. ou autre. Donc euh, une fois que tu as pris conscience de ça, je pense que quel que soit ton âge, bah, tu tu, tu, peux, tu es apte à ça, Tu ouais, es apte. Alors, euh, maintenant, admettons qu'on maintenant... te... Maintenant <rire> <rire> T'es es à Marseille, c'est quoi <rire> Là, ça y est, je suis à Marseille. <rire> si on te disait de choisir euh, un service dans lequel tu pourrais être euh, tout de suite, lequel, serait... bah, lequel choisirais-tu Si on disait choisir un service... Moi, je dis louange, même si je n'ai pas <rire> la voix, louange. <rire> J'aime trop, trop, trop, trop, trop, trop euh, adorer, chanter, mm. tout ça. Et du coup, je demande aussi, euh, par l'occasion, qu'on me donne le talent. <rire> Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que toi, tu es vraiment passionnée de musique chrétienne. Hein, J'entends bien chrétienne, dans le sens où Karouine, euh, elle va avoir ce, ce don de pouvoir bah, écouter et faire partager ouais. des sons chrétiens qui ne sont peut-être pas connus de tous les chrétiens et du coup euh, de, de les faire écouter hey. et surtout nous les jeunes on a tendance à, à pas trouver à pas trouver en fait on trouve pas et donc ça c'est hyper intéressant hey. que qu'elle fasse ça donc euh, ça m'étonne pas que t'aies dit <rire> <mon ange. rire>